Bonjour à tous Bonjour à vous Aujourd'hui je vous présente un tour de Laura London, le Chrisom Deck. Alors Brigitte, c'est quoi d'après toi euh, cet effet Tu sais pas Non, pas du eh tout. Eh bien c'est... Je vais te parler du libre choix. D'accord. Le libre choix c'est quoi d'après toi C'est qu'on est libre de choisir. De choisir ce que l'on veut. Ouais. Et c'est ce que je vais proposer aujourd'hui à Brigitte. Moi en revanche, Brigitte, moi aussi j'aime bien avoir le libre choix. D'accord. Et j'ai toujours sur moi dans mon portefeuille une carte. Je dirais une carte porte-chance. Ah oui. Alors, comme je n'ai pas vraiment le... Euh, le comment comment dirais-je Le libre arbitre de savoir quelle carte qui va me plaire à l'instant donné. Bien sûr. Moi, j'ai une carte. Elle est un peu spéciale. Je ne te cache pas. D'ailleurs, je la sors, si j'arrive à la sortir. Voilà. C'est une carte blanche. Mm -hmm. D'accord Cette carte, en fait, elle me permet... Si, par exemple, j'ai besoin de dire l'As de cœur. D'accord. Eh bien, je peux dire que cette carte est l'as de cœur en la produisant d'une manière magique. Donc c'était une carte que j'ai toujours sur moi. Comme ça, j'ai le libre arbitre, le libre choix. T'as tout compris Ok. T'as tout compris Oui, okay. C'est oui, bon tout à fait. Ok. Alors maintenant, ce que, alors, je te propose, avec oui. un jeu de cartes, un jeu de 52 cartes, de faire une expérience avec moi. Tu as des cartes à points, des figures. Dans un jeu de cartes, c'est normal. Mm -hmm. D'accord. Et c'est la première fois que tu vas voir l'effet. Brigitte n'a jamais vu l'effet avant. Non, j'avoue. Alors, d'accord, ok. Je le découvre <rire> en même temps que vous, en même temps. Et je vais te proposer une chose très simple. Tu oui. vas mettre le doigt sur une carte. Allez, celle-ci. Celle d'accord. Tu Alors, tu la prends. Voilà. Mm -hmm. Tu la montres à la caméra. Voilà. C'est bon, tu la reposes sur le jeu. Tu coupes le jeu et tu recomplètes ta coupe. Est-ce que tu l'as en mémoire Oui. C'est bon Alors, je vais remettre le jeu dans l'étude parce que j'en ai plus besoin pour le moment. D'accord. Très bien. Et je vais essayer. Donc, tu es d'accord avec moi Le libre choix, c'est de pouvoir choisir une carte le plus naturellement possible. là, Très bien. Maintenant, tu vas me tendre tes deux mains. Et je vais essayer, par des devinettes, à essayer de, de trouver ta carte. D'accord Alors, tu as... Là, ce que je vais commencer, c'est par la couleur. Oui. Tu penses très fort à la couleur. Rouge, noir, rouge, noir, rouge, rouge. Oui. Parce que là, il y a eu un point un peu plus fort que sur la main droite. D'accord. Ta carte, elle est rouge. Oui. C'est ça Oui, tout à fait. D'accord. Donc, dans les cartes rouges, nous avons les cartes à points et les figures. Pense à la famille de ta carte. Figure, point, figure, point, figure, point. Oui. C'est pas point. Point. point. Très bien. Dans les points, ça va de l'as jusqu'au 10. Oui. Je vais aller très vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je reviens en arrière. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tu as hésité sur le 2 Je dirais que c'est un 2, le 2 de carreau. C'est ça tout à fait, franchement. Tu te rappelles que tu as choisi une carte Oui. Tu l'as remise dans le jeu Oui. Tu as coupé le jeu, on l'a remis dans les l'étui Oui. Tu vas pas me croire. Dans ce jeu, si j'étale, mm -hmm. est-ce que tu vois le 2 de carreau Honnêtement, dis-le-moi. Non, il a disparu. J'avoue, mais il n'est pas là. Tu te rappelles que j'avais une carte préférée, une carte libre choix, qui d'ailleurs est ma carte porte-chance. Que... Non, dans mon jeu, dans mon, dans mon étui, je t'ai montré une carte au début. Elle est blanche. J'avais carte blanche. Oui, j'avais carte blanche. blanche parce que je t'ai dit que je pouvais remplacer n'importe quelle carte à un moment donné. Oui. Tu as choisi le.. Deux de carreau. Elle a choisi le 2 de carreau. Ma carte porte-chance là depuis le début. Figure-toi. C'était le deux. Oh. deck Le Je vous remercie d'avoir assisté à cette vidéo en compagnie de Brigitte, mm -hmm. que je remercie beaucoup. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, les amis. Au revoir.